Salut, Salut On espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous aviez adoré la version Halloween, donc nous voici dans notre décoration version Noël. Noël c'est grave notre saison préférée, c'est la saison où on s'est mis ensemble, donc du coup on a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de décorations de Noël, comme vous allez pouvoir le voir. Je vais vous montrer toutes les étapes de notre décoration, mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Vous connaissez sans doute cette marque que je porte et dont je vous parle depuis des années. J'adore les bijoux d'Ana Luisa, qui sont de très bonne qualité, à petit prix, avec des modèles qui sont toujours canons. À chaque fois, je choisis des modèles qui me rappellent un peu Disney, comme ce collier Belle de la Belle et la Bête, ou encore ces boucles d'oreilles qui me font penser à la petite sirène. Mais il y a aussi celle-là, qu'on dirait tout droit sortie du pays imaginaire, ou encore ces petits cœurs adorables, dignes d'Alice au Pays des Merveilles. Bref, je commence à avoir une jolie collection de bijoux Anna Luisa, que je porte presque tous les jours dans mon quotidien. La marque vient de me renvoyer 4 autres bijoux de mon choix que je vais vous présenter juste ici. Tout d'abord, ce collier, parce qu'il m'a directement fait penser à Evil Queen dans Blanche Neige et les 7 nains. Dites-moi que vous aussi vous voyez la petite référence. Ça fait des années que je louche sur ce style de collier et je suis trop contente d'en avoir enfin un. Le second bijou est un bracelet que je vais avoir l'occasion de porter pour un projet personnel dont je vous parlerai très bientôt la Pixie Army. Donc soyez prêts, ça devrait arriver si tout va bien en janvier prochain. J'ai adoré la finesse du bracelet et la pierre qui a mille reflets, que je trouve très classe, mais d'une certaine façon assez unique aussi. Les deux derniers bijoux de ma sélection, ce sont des cadeaux. Vous reconnaissez ces étoiles Ce sont le même style que celles de mon tatouage. Franchement, j'y ai vu un signe, je vais pas vous mentir. Il me les fallait, non D'ailleurs, avec Noël qui arrive, un bijou Ana Luisa, c'est vraiment un super cadeau à offrir à vos proches. En ce moment, il y a d'ailleurs de nombreuses offres à découvrir. N'hésitez pas à aller voir mon lien en barre d'infos pour découvrir le site et toutes les promos d'Anna Luisa. Et un dernier bon plan pour la route sur mon compte Instagram, je vous fais gagner une carte cadeau de 75 euros par tirage au sort. Bonne chance à tous Tout d'abord, on a commencé par le sapin puisque c'est quand même le gros du projet alors je vous montre un mini aperçu de tout ce qu'on a et encore il y en a plein que j'ai mis de côté donc voilà toute l'étendue de la décoration il y a à la fois des endroits où il n'y a que des boules neutres des endroits où il n'y a que des boules disney il y a des boules absolument partout il y a peu de guirlandes c'est moins mon style et on a aussi un mini sapin que j'aime bien décorer tous les ans normalement je le mets dans la cuisine mais cette année j'ai envie d'en faire un centre de table donc on va voir ce que ça donne en fonction un peu de mon inspiration du moment. Donc c'est quoi la première étape Tu peux nous présenter l'objet Alors voilà, c'est l'étoile du sapin. Donc toi tu t'occupes de tout ce qui est uni et pas Disney. Exactement. Voilà, et moi dès que je chope un truc en rapport avec Disney, je vous le présente pour le mettre dans la vidéo c'est parti bon bah j'imagine que vous vous en doutez j'ai énormément de décorations Disney et l'une de mes boules préférées c'est celle-ci donc c'est une boule de fée clochette que j'avais acheté à Disneyland Paris à l'époque ils en ont jamais refait de ce style là mais je la trouve vraiment trop trop chouette celle-ci et celle-là je les avais achetées à Jiffy en 2020 j'avais aussi acheté les petits bonhommes en fin de Népice parce que je les adore ils sont beaucoup moins chers qu'à Disneyland Paris en plus je sais pas s'il les font encore mais c'était vraiment un bon plan et j'avais aussi acheté dans cette collection, donc celui-là et celui-ci. Vous allez le voir, j'ai beaucoup de décorations fait clochette forcément. Et celle-ci, c'est l'une de mes préférées, qui est assez ancienne aussi, qui est cassée d'ailleurs je crois. puisque clochette est passée par là, mais je la trouve trop trop chou. Et j'avais aussi acheté ces deux ornements-là à Disneyland de Paris. Disneyland de Paris, c'est cher, mais ça reste quand même ma base pour acheter des décos de Noël Disney. Je vous montre aussi ici cette décoration un peu spéciale qui vient de Tokyo Disneyland. Si vous aviez suivi mes aventures en 2018, vous ne pouvez pas avoir oublié ce voyage. Alors, c'est vraiment le seul ornement de Noël que j'avais ramené de là-bas, mais je le trouve vraiment trop trop chou. Dans les décorations que j'adore aussi, on a ce Mickey Casse-Noisette qui vient de Disneyland Paris et qui m'avait été offert par Giovanni un ami. Donc si jamais tu passes par là, sache que j'adore cette décoration et qu'elle est toujours dans mon sapin. Bah on vient de voir que celle-là, était cassée. Et du coup, bah, je vais aller jeter les petits bouts de verre qui restent là avant qu'on se blesse. Oui, effectivement. Bah, La bonne nouvelle, c'est que la structure à l'intérieur est bonne, mais ouais. Euh, bah oui, ça reste. va être très sympa poser comme ça, genre en vrai. C'est beau. Oui, hein. ça. ça sent un petit peu, je suis un, un petit peu triste. C'est une des dernières que j'ai achetées. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. C'est la vie. Bon, alors quand vous la présentez, on a oublié de vous préciser qu'elle s'allumait. Du coup, comme c'est sympa, je vais l'allumer. Hop là. Encore une qui vient de Disneyland Paris, pas très originale, mais vraiment les meilleures boules Disney viennent de là-bas. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous donner la provenance de cette boule, mais ce que j'aime tout particulièrement, c'est le fait que ce soit Frère des ours, c'est-à-dire quand même un Disney un peu oublié, et qui colle pourtant si bien avec l'ambiance de Noël. Donc après le sapin, j'ai décoré les étagères que vous voyez juste ici avec différents éléments de ma collection. Alors j'ai fait plusieurs tests avant de trouver ce qui me plaisait réellement et puis finalement ce fut l'évidence et je suis très très fan. J'adore les pains d'épices, d'ailleurs vous le voyez il y en a à beaucoup d'endroits dans ma décoration. Bon bah du coup je vous montre la petite étagère que je viens de construire. Donc en bas on a l'ornement de Noël Disney cassé ma fée clochette j'ai une tradition que j'adore et un petit porte-monnaie bonhomme en pain d'épices que j'adore qui vient de Walt Disney World et qui m'avait été offert par Fred des Bouquiniens et son chéri et juste au-dessus donc c'est une couronne de Noël qui vient de Primark où j'ai mis du coup euh, mon petit bonhomme en pain d'épices Mickey c'est Maureen qui a le mini et là on a du coup la petite lanterne de fée clochette et là il me reste les dernières touches à mettre au niveau du sapin avec Tonton Pixie et on va ensuite s'occuper du mini sapin bon là je vais en profiter pour mettre juste ici mes petites chaussettes de Noël donc j'en ai deux, une gravée au nom de Tonton Pixie et une au mien et en fait c'est moi qui les fait avec des petits points de couture que j'ai improvisés puisque je ne sais pas faire de couture et euh, je trouve ça trop chou de les mettre chaque année sous nos photos J'ai décidé de faire un centre de table avec des reines qui sont dans ma collection depuis très longtemps. Donc là pour le coup c'est pas du tout ambiance Disney. Euh, mais j'ai voulu tenter quelque chose et je suis plutôt satisfaite du résultat. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien. Euh, je trouve ça très mignon et très délicat. Vous les avez déjà vus dans la décoration d'Halloween Ils reviennent pour la décoration de Noël. Comme vous pouvez le voir ils sont un peu abîmés mais on va rien voir parce que je vais transformer tout ça. Je vais déjà commencer par mettre cette petite moumoute qui nous permet d'avoir un fond un peu neige. J'ajoute monsieur et madame faisant pour les mettre au milieu. Ensuite j'ai cette guirlande dorée et je vais la mettre sur le deuxième plateau. Je vais y ajouter mes bougeoirs classiques. Je termine par ajouter quelques petites pommes de pain. Je vous montre le résultat de plus près, c'est la première fois que je fais ça et franchement je trouve ça trop mignon. Ok, donc là il nous reste deux gros morceaux de la décoration, le premier c'est décorer le canapé et les alentours mais ça va être assez rapide, et la deuxième partie qu'on va faire dès maintenant c'est le mini sapin. Alors je l'ai mis au centre de la table, j'ai réutilisé un espèce de dessous de plat euh, creux du sapin que j'ai retourné, et en fait je vais créer une petite scénette sur le bas et au-dessus décorer le sapin. Donc comme vous allez le voir les ornements que j'ai gardés c'est des ornements qui font très euh, petits biscuits de noël, très teint de bois, etc, je me suis fait un petit thème. quoi. donc voici ma réalisation finale finalement j'ai été le chercher parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vite sinon bon ça je dis pas d'où ça vient je pense que vous savez maintenant juste derrière on a des petites maisons que j'ai achetées chez Action et que j'ai customisées moi même je trouvais ça trop chou là on a un petit, une petite bûche Totoro qui m'avait été offerte par Xavier et là on a le sapin de Noël tout assemblé dont je suis fan j'avoue que j'en suis même encore plus fan que le gros cette année je trouve vraiment trop trop chouette et enfin j'ai terminé par changer les coussins de mon canapé comme vous l'avez vu euh, à la décoration d'Halloween j'aime bien changer mes coussins donc ça c'est mon canapé quand il n'est pas en mode Noël donc comme vous pouvez le voir les coussins sont très neutres là on a mon coussin préféré et on va le transformer en mode Noël. donc ce coussin là vient de chez Shein tout comme celui-ci d'ailleurs c'est de très vieilles collections. et là au milieu on a un H&M qui m'avait été offert par une copine et il y a également celui-ci qui vient de chez Shein. Et donc du coup le dernier petit détail qui fait toute la différence ce plaid en velours côtelé qui vient de chez Casa si je dis pas de bêtises et qui du coup complète la petite touche de rouge qu'on a juste ici Tada Youhou cette petite guirlande de sucre d'orge, si je ne dis pas de bêtises, elle vient de chez Emma, c'est une ancienne collection. Et je trouve que Emma c'est vraiment top quand on veut bah, justement acheter des décorations de Noël à petit prix. Bon bah on espère que cette vidéo vous aura plu, on vous a emmené avec nous dans euh, tous les préparatifs de notre euh, décoration de Noël. Et du coup c'est quoi l'élément de décoration que tu as préféré oh, C'est un peu classique mais je dirais le sapin quand même. En même temps c'est la grosse partie sur laquelle ouais, tu as le plus bossé aussi hein. Ouais. Et euh... puis euh, je sais pas, il y a plein de différents éléments, c'est sympa, ça il <rire> y a du doré. <rire> ok, bah moi du coup mon élément préféré c'est mon centre de table qui était pas du tout prévu à la base et finalement j'en ai fait un truc que j'aime plutôt bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de notre déco de Noël et à m'envoyer sur Instagram vos propres décorations, je suis vraiment curieuse de voir ce que vous vous faites cette année. Et n'oubliez pas également d'aller voir dans la barre d'infos pour Anna-Louisa, il y a plein de promos. Bref, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Salut